Mbappé, Messi, Neymar, les trois meilleurs joueurs du monde joueront-ils au moins une fois ensemble au PSG Depuis hier, une part d'incertitude plane car le Real Madrid a fait une offre pour recruter Kylian Mbappé, 160 millions d'euros. Le club parisien a immédiatement refusé cette proposition, pourtant très élevée. Mais les madrilènes pourraient renchérir et pourquoi pas dépasser le record de 222 millions d'euros pour le transfert de Neymar en 2017. Le PSG joue gros car en juin prochain, Kylian Mbappé sera libre de s'engager où il le souhaite. Le club français ne pourrait alors plus toucher de chèque au passage. La porte n'est donc pas complètement fermée au transfert de la star française. Tout en plus que le Real Madrid est son club de cœur depuis son adolescence. Réponse avant la fin du Mercato le 31 août.